Ça dégage, ça dégage, ça dégage, ça dégage. Tu peux envoyer ça, mon poulet. Ça dégage. C'est hein bien. Aucun problème. Et là, euh, ça dégénère quoi depuis.